Changer le monde, je pense qu'on ne peut le faire que chacun, euh, là où il est. Je crois qu'effectivement, chacun doit agir là où il sait le mieux agir. Et puis à un moment donné, ben ça, forcément, ça fera quelque chose. J'ai décidé beaucoup de choses sur le parcours du développement durable. J'ai testé beaucoup d'initiatives pour que justement les idées passent. pour comprendre toujours ce qui était nouveau, ce qui m'échappait, pour comprendre le monde, euh, quitter euh, les lieux dans lesquels j'avais l'habitude de vivre pour euh, pouvoir m'éloigner et, euh, et découvrir d'autres choses, euh, pour frotter ma tête et mes questions euh, à la tête et aux questions des autres, pour découvrir euh, notre petitesse alors qu'on se croit euh, réellement euh, en Europe et aux États-Unis les maîtres du monde, euh, découvrir comment on est tout petit et comment on va disparaître de la carte euh, du monde. voilà tout cela. Pour comprendre mes redonnées aussi. Parce que j'ai en permanence, euh, ce n'était pas comprendre pour moi, parce que euh, je ne l'ai pas acquis pour euh, le, le garder. Euh, immédiatement, c'était pour le redonner et pour cheminer. Donc j'ai cheminé avec euh, les gens euh, qui m'accompagnaient et que j'accompagnais. Alors mon initiative positive, c'est vraiment de, de transmettre. Euh, transmettre de quelle façon ben, transmettre. J'ai été prof d'abord, donc euh, transmis, transmission classique, euh, puis ensuite, euh, découvrant le journalisme, une transmission euh, un peu euh, abstraite, solitaire aussi, parce qu'on est quand même solitaire quand on est en presse écrite notamment. Et puis ensuite, après, euh, avec la télévision, par exemple, se heurter aux équipes, aux différences, à la complexité euh, et transmettre collectivement. Ce n'était pas simple non plus. Euh, se battre contre les modes de la transmission, et ça, c'était fondamental. J'ai vécu par exemple la mode du positif et des petits gestes hein, qu'il fallait dépasser parce que tout cela ne mène pas très loin. Mais c'est encore enquisté dans énormément de, de rédactions. Euh, donc euh, voilà, à chaque fois, euh, réapprendre à poser les questions. idées quand même que j'ai développées qui euh, ont avancé bien sûr moi je trouve quand je les regarde que ça n'a pas avancé assez vite et j'ai l'impression euh, que de n'avoir servi à rien parfois mais en fait quand je reviens sur les textes ou quand je reviens sur un certain nombre euh, d'œuvres euh, que j'ai oublié même d'avoir faites, hein, mais que je retrouve mes documentaires etc je me dis c'était pas mal alors Souvent, ils ont été faits un peu trop tôt. Ils ont été faits un peu trop tôt pour que les gens les, les perçoivent. Je m'aperçois que c'est maintenant que les gens perçoivent les choses. D'avoir réussi à monter ce magazine du développement durable et de l'avoir conservé pendant dix ans, ce qui n'est pas rien, d'avoir testé un peu tous les médias, écrits, audiovisuels, radio. Euh, d'avoir compris les systèmes du pouvoir euh, en les approchant euh, d'assez près euh, et puis, euh, puis d'être à Montpellier maintenant, <rire> voilà. Être engagé, ça veut dire ne pas céder au pouvoir, hein. ça veut dire ne pas céder euh, aux promesses, hein. ne pas céder euh, à, à, tout ce que les... enfin, à la naïveté justement, à la naïveté du monde. Alors le plus difficile je crois c'est euh, qu'au bout d'un long moment on commence à savoir quand même beaucoup de choses et ça c'est vraiment handicapant d'une certaine manière parce que on perd de la naïveté, parce qu'on perd euh, euh, de la capacité à la curiosité aussi et puis euh, peut-être que, bah, on vieillit quand même donc euh, on, il faut faire attention de ne pas rassir. Voilà. continuer à poser la question, toujours, toujours, toujours euh, s'engager, ça veut dire qu'il faut en permanence se remettre en question. J'ai été militante, activiste, euh, je crois que j'ai un peu essayé toutes les méthodes euh, pour faire passer les idées. J'ai fait de la politique aussi à un moment donné, hein, j'en suis sortie. Moi j'avais un père qui était extrêmement proche de la nature, donc euh, je, je travaillais avec lui dans, euh, on remuait le ciel et la terre pour des jardins, pour construire, pour planter des arbres, etc. Et, euh, et ensuite, après, ben, j'ai milité notamment dans le mouvement anti-nucléaire et euh, là, j'ai pris des coups. Euh, et forcément, ça m'a révolté et forcément, j'ai appris euh, ce qu'était l'injustice et ça, ça a été très fort dans mon engagement. En mai 68, puisque j'étais en mai 68, c'est d'avoir fait une manifestation pour avoir le droit d'avoir euh, le copain euh, euh, dans le, la cité universitaire et euh, d'aller euh, euh, à une manifestation non-violente, s'asseoir et prendre des coups de crosse hein, euh, des, euh, des mobiles. Et ça, ça a été quelque chose de très nouveau. j'avais pas appris ça quand j'étais petite. Aujourd'hui, je pense que euh, ce que j'aimerais faire, c'est euh, retravailler avec des gens qui ont des projets audiovisuels et retravailler dans de l'intergénérationnel. Parce que je crois qu'il y a une espèce dans, dans, dans cette jeunesse qui est en train de vivre un basculement, il y a à la fois cette curiosité, mais il manque parfois peut-être un peu de simplicité à vouloir regarder un petit peu en arrière ou à vouloir regarder les autres. ça bascule j'adore les moments où ça bascule donc je ne regrette pas du tout de vivre cette période mais euh, il faut beaucoup écouter et beaucoup euh, voilà beaucoup amasser